Quelle merveilleuse histoire que cette fiscalité européenne. Un jour, la Pologne s'oppose pour négocier son plan de relance. Le lendemain, la Hongrie, et on ne sait pas vraiment pourquoi. En attendant, des centaines de multinationales échappent à l'impôt, au mépris des Européennes et des Européens, et au mépris d'un accord validé par 136 États dans le cadre de l'OCDE. Monsieur Macron nous disait en janvier que, que ce dossier était sa priorité. Vendredi dernier, miracle, après trois échecs, Bruno Le Maire entérine enfin notre demande de majorité qualifiée. Alors, puisque ça prend du temps, il n'y a d'autres solutions pour ne pas envoyer cette révolution fiscale à la poubelle. Il reste sept jours à la présidence française du Conseil, à Monsieur Macron, pour proposer une coopération renforcée entre les États qui souhaitent mener la bataille de la justice fiscale. Si la Pologne et la Hongrie ne veulent pas en être... Qu'elle n'en soit pas, mais qu'ils ne nous volent pas cette justice fiscale et sociale que nous attendons depuis si longtemps.